Bonsoir, ici c'est toujours votre grand maître et Guadada depuis le bénin. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je vais vous montrer la démonstration, la porte-monnaie qui produit le bio en euros. D'accord Donc c'est pourquoi je suis là maintenant. Donc je vais en profiter rapidement pour vous expliquer certaines choses. Il y a des gens qui disent que cette porte-monnaie a trop de conséquences et... Si tu as commencé par gagner l'argent de cette porte-monnaie que tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas durer sur cette terre, tu vas vite mourir. Tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. Je vous ai bien dit que ça c'est faux. C'est le grand maître Tada qui vous dit ça. Je peux vous dire, la porte-monnaie que vous voyez comme ça et ça n'a pas de conséquences. Ça n'a pas de conséquences. Ça a seulement des règles qu'il faut respecter et c'est point d'accord donc toi qui as fait cette votre monnaie et, et, et, et, et après tu as commencé par eu des problèmes c'est que tu n'as pas à le, le retour de ce travail tu n'as pas retourné et aller payer tout ton argent ce que tu as, tu as dit devant les génies tu n'as pas fait parce qu'il y a des gens s'ils viennent ils disent que si ils, est, ils sont satisfaits ils vont venir et, et tu es des coqs -co des moutons des bœufs. mais après ce travail si tu n'es pas venu rembourser tout ce que tu as tu as tu as tu as, tu as, tu as promis donc, tu auras une problème sérieux avec les génies c'est pas avec moi avec les génies donc c'est comme ça après les gens vont dire que ça a des conséquences ça c'est parce c'est pas des conséquences après ce travail on doit te demander ce qu'il faut pour pour payer les génies donc on peut jamais te demander ce qui te passe d'accord on peut jamais te demander ce qui te dépasse, on doit te demander ce que tu peux trouver c'est les, les génies qui demandent c'est pas nous donc ça n'a pas de conséquences, ça seulement Règles qu'il faut respecter, d'accord, et c'est point donc je vais rapidement vous montrer la démonstration. Donc, si je fais comme ça, je vais vous montrer l'intérieur de la porte-monnaie. Regardez très bien, et surtout le caméraman n'a pas n a, n a qu bien surveillé cette porte-monnaie avec moi parce qu'il faut pas que après les gens vont dire que j'ai changé la porte-monnaie parce qu'ils ont beaucoup de clients dans mon WhatsApp qui me dit qu'il y a des gens qui lui ont naqué et ils ont changé et, et la porte-monnaie. Qu'il y a deux faces ici, il n'y a pas de face, c'est une seule face. Regardez très bien l'intérieur. Et c'est avec ça que je vais vous faire la démonstration. Ça va produire l'argent. D'accord? Donc je ferme le porte-monnaie. Je dépose dans le bas Regardez très bien. Regardez très bien la porte-monnaie. Oui. J'appelle les divinités comme ça. Donc vous Vous ne pouvez pas savoir ce que je viens de dire parce que maintenant. J'appelle les, les, les, les, les divinités, j'appelle le nord et le sud, et le, le, le, le est et l'ouest, parce que l'agent va quitter au 4.4 C'est C'est génie qui appelle l'agent, d'accord? Donc, suivez-moi très bien, suivez-moi très bien, suivez-moi très bien, suivez-moi très bien. D'accord. Donc, euh, ne vous trompez pas, si vous êtes intéressé pour cette vidéo, vous allez me contacter sur le plus 229 90 00 38 40. Vous avez bien écouté ce que je viens de dire, ne vous trompez pas parce que c'est une grande chance pour vous, pour cette démonstration que vous êtes en train de voir. Tous ceux qui ont déjà dépensé beaucoup de sommes sur si ce travail et n'ont jamais eu la satisfaction, contactez-moi pour voir la réalité avec le grand maître dada depuis le Bénin. D'accord Parce que je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de trucs sur les réseaux sociaux. C'est grâce à mes clients que je suis en train de faire cette démonstration. Donc, vous aussi qui n'avez jamais eu la facilitation, contactez-moi. Et vous qui n'avez jamais fait ça une fois, contactez-moi. Donc, je vais vous montrer l'intérêt de la porte-monnaie. Et vous allez voir. Ça va produire les 500 euros. Et je vais vous dire aussi, toi qui doutes de ton pays, que tu es électeurien, que est-ce qu'on peut te produire l'argent de ton pays Ça, ce n'est rien. D'accord Ça, ce n'est rien si tu es à Dubaï, je peux te produire l'argent de là-bas. N'importe quel pays que tu es, je peux te produire ton argent. D'accord? Donc, j'ai ouvert le cas de base et, je vais, et je vais vous ouvrir l'intérieur de la porte-monnaie. Vous allez voir comment ça va être produit les 500 billets jusqu'à eh, 6 000 euros. Donc, regardez-moi. Ça continue, hein? Ça continue, hein? Regardez bien, très bien. Regardez avec moi très bien. C'est les 500 euros. C'est les 500 euros. Les Français, regardez. C'est votre billet, ça. Regardez. D'accord. Donc, vous allez essayer de compter avec moi. J'ai bien dit, ça produit 6 000 euros chaque jour. Et je vous ai bien dit, avant que ça ait des règles, les règles qu'il y a, vous ne devez pas boire le vin rouge. Et chaque matin, si vous vous levez, vous allez vers cette porte-monnaie et ramasser l'argent qui a produit est produit d'abord. Donc, c'est les deux règles part ça, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de conséquence. Vous allez gagner ça jusqu'à votre mort. D'accord? Vous pouvez faire tout ce que vous, vous voulez avec cet agent. Tout ce que vous voulez. Tout, construire des maisons, créer des activités, des sociétés, quoi et quoi. D'accord? Donc, c'est bon.